Bonjour à tous! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire un petit tour de magie. Je vais vous montrer comment utiliser les numéros PMID, les numéros DOI des articles ou les numéros ISBN des livres pour pouvoir récupérer plus rapidement leurs références et les intégrer à ma bibliothèque Zotero. Je vous montre. J'ai reçu un message contenant un numéro PMID issu de PubMed. Je le copie. Je clique sur la baguette magique dans Zotero. Je colle ce numéro et je valide. Aussitôt, l'article apparaît avec ses références. De la même manière, je peux utiliser le numéro DOI de l'article qui m'a été envoyé. Je le copie, je clique sur la baguette magique, je valide et automatiquement la référence apparaît. Sur le même principe, j'ai un livre sous la main. Je repère son numéro ISBN, je clique sur la baguette magique, je tape le numéro ISBN, je valide et abracadabra, la référence est là. Simple, rapide et efficace. A très bientôt pour d'autres vidéos sur Zotero.